La parole est à Thierry Gourlot. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Après quatre mois de lutte, nous entrons maintenant dans l'acte vingt de la marée jaune. Des pleurs, des cris, de rage, pour pouvoir gagner sa vie, non pas pour survivre, mais tout simplement vivre, vivre dignement des fruits de son travail, sans être acclablé de taxes et d'impôts nouveaux. On ne peut que déplorer les blessés, tant du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont des Français, des compatriotes, des citoyens qui sont atteints dans leur chair. Alors qu'hélas, les casseurs, black Bloc et autres anarchistes et gauchistes en tout genre, à de rares exceptions près, courent toujours et continuent à narguer les institutions de la République. Je ne sais si les conclusions et les enseignements et propositions qui vont être tirés du chapeau par l'illusionniste et le président de la République vont contribuer à calmer la tension et cicatriser les plaies sociales. Mais nous ne pouvons que l'espérer. Chez nous, en grande région, ne pourrait-on pas commencer par appliquer certaines propositions des gilets jaunes, telles que le référendum d'initiative citoyenne, avec comme question pivot qui agite les Alsaciens, veulent-ils rester dans cette immense région Grand Est artificielle ou revenir à l'Alsace avec son identité et son histoire Cela serait déjà un grand pas pour la démocratie. Concernant le tourisme, aux cinq destinations phares du schéma touristique de la Grande Région, il ne serait pas inutile ni déshonorant de revoir sa copie et d'y rajouter la Moselle. En effet, ce département a une véritable identité, une véritable histoire, une véritable spécificité que l'on pourrait mettre sous, sous le boisseau et noyer avec les autres. La marque Moselle, initiée par le président du conseil départemental Patrick Weiten, est un succès, qui vient d'être soutenu par les trois chambres consulaires mosellanes métier artisanat, chambre du commerce et de l'industrie et chambre d'agriculture. Et je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir rétudier ré la question afin que la Moselle constitue donc une sixième destination touristique. Après ces suggestions, nous vous apportons notre soutien, Monsieur le Président, à votre volonté de réunir un grenelle des transports, afin d'aborder cette vaste question dans tous les domaines, dans son périmètre intra- et interrégional, comme dans son périmètre national et transfrontalier. Enfin, j'en terminerai par là. Comment ne pas vous soutenir dans cette nouvelle bataille de Verdun, plus pacifique heureusement que celle d'hier, mais nécessaire pour préserver la mémoire et cette page du roman national de notre pays Verdun et ses 700 000 victimes, morts et blessés des deux camps, Verdun, ce morceau de terre lorraine et de France, déchiré, retourné, labouré par les obus qui tombaient dans une pluie d'enfer, sinistre et mortel, sur des hommes enfouis sous terre, dans les tranchées, où ni le courage ou la volonté ne servait, si ce n'est lutter pour survivre, afin de ne pas mourir. 80% des pertes ont été dues aux tirs d'artillerie. Verdun, première guerre industrielle où toutes les vertus morales et guerrières d'un peuple étaient impuissantes face à la machinerie des nouvelles armes. Verdun, qui, du fait des rotations des compagnies engagées dans cette guerre, a vu passer dans son périmètre des Français de toutes les régions de France et de son empire, dont beaucoup d'entre eux ont laissé leur vie et leur corps dans cette terre héroïque où les autres ont survécu avec des blessures physiques ou psychiques indélébiles, faisant entrer ainsi le nom de Verdun dans la quasi-totalité des foyers français de métropole ou d'outre-mer, ainsi que ceux de nos ex-colonies. Une seconde guerre est advenue, hélas, après celle que l'on croyait la dernière, -der -der. mais depuis Verdun est devenue la ville symbole de la réconciliation franco-allemande, ville symbole de la paix retrouvée et nécessaire. Le sang des martyrs et des soldats des deux camps autrefois ennemis est maintenant uni pour fertiliser cette nécessaire et impérieuse entente entre les nations d'Europe, pour qu'elles progressent en paix dans la démocratie et l'humanisme qui les caractérisent. Verdun sera donc toujours au programme selon le ministre de l'Éducation nationale, et cela ne pouvait en être autrement, au risque de perdre notre identité et une grande part de nous-mêmes, et en particulier pour les lorrains. Unis comme au front était la devise des anciens des grandes guerres. Ce fut aussi la nôtre en cette heure, et c'était bien le moins de ce que l'on pouvait rendre à la mémoire de nos héroïques, de nos héroïques poilus. Je vous remercie. La